Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau Albert vous explique. Euh, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, donc je suis Albert, directeur de la clientèle privée chez Malo. Et le thème du jour euh, est la gestion pilotée. La gestion pilotée, je vais le comparer à un pilote dans un avion. Tu as l'idée de faire un voyage de Paris à Shanghai, tu achètes un billet, avec démarrage, un jour, une heure, et tu arrives à la fin, un jour, une heure. S'il y a des décalages horaires, forcément, ça ne va pas être le, le, le même jour que quelquefois si tu fais le tour de la planète. Et ben là, c'est exactement pareil. Tu vas dire au pilote qui tu es et ce dont tu as besoin, c'est dire vers où tu veux aller, quel est ton objectif à la fin. Et lui, il va piloter pendant ce temps-là jusqu'à le bon atterrissage à la à, à la fin. Et il va te faire atterrir en douceur heures pour réaliser, tu vois, comme tu réalises le voyage que tu as voulu faire, et bien là, tu vas réaliser le projet que tu auras prévu d'effectuer grâce à l'investissement que tu as fait. Donc c'est vraiment donner simplement à un pilote différent paramètre pour le voyage que tu as besoin de faire et pour un bon atterrissage à la fin. Pour vous expliquer ce que c'est que la gestion pilotée, on met souvent en opposition la gestion libre et la gestion pilotée. Donc je vais vous expliquer les deux types de gestion. La gestion libre, c'est simple, vous êtes tout seul, vous investissez tout seul derrière votre écran avec vos journaux et votre source d'informations. L'avantage, c'est que vous ne payez pas de frais. Forcément, vous êtes tout seul. L'inconvénient, c'est que comme vous êtes tout seul et que ce n'est pas votre métier, les erreurs elles sont quasiment tout le temps au bout du chemin. Pour la gestion pilotée, là en revanche, vous êtes accompagné par un gérant qui va investir vos capitaux à votre place. L'avantage, c'est que vous êtes accompagné par un professionnel qui fait ça toute la journée. L'inconvénient, c'est que vous payez des frais. Mais ça, c'est normal, tout travail mérite salaire. Nalo propose donc une gestion pilotée, unique en France. Pilotée, parce qu'on a bien compris qu'il vaut mieux être accompagné par un professionnel, qui fait ça tous les jours, et en quoi elle est unique. Tout d'abord, je vais vous parler des frais. Évidemment qu'on paye des frais pour un service, mais chez Nalo, on les a réduits au maximum. Pour les raisons suivantes, tout d'abord, on utilise le digital, donc ça réduit fortement les coûts. Ensuite, on utilise et on automatise le plus de procédures possibles, ça réduit encore les coûts. Et troisième pan, on n'utilise que des ETF qui sont les fonds dans lesquels nous investissons en actions et en obligations qui sont à peu près 10 fois moins chers que d'autres fonds d'investissement. Par ailleurs, nous investissons vos capitaux par objectif. Qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire que notre promesse, c'est de concrétiser un projet que vous avez avec votre argent dans un horizon de temps déterminé. On vous protège aussi de vos biais comportementaux. Ça veut dire, je parlais des erreurs qu'on fait quand on est tout seul dans son coin. Nous sommes tous biaisés par énormément de choses, et bien on vous en protège. Avec la gestion pilotée de Nalo, vous pouvez vivre tranquillement chaque jour et dormir sur vos deux oreilles. Pour en savoir encore plus, n'hésitez pas à venir sur notre site internet, à venir échanger avec nos conseillers par téléphone, par visio. Ils seront ravis de vous répondre et de vous accompagner. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres sujets.